Pour s'inscrire sur LinkedIn, il vous suffit de vous rendre sur la page d'accueil et de renseigner les différents champs, d'entrer une adresse mail et de choisir un mot de passe. Sur ce réseau social, les professionnels parlent aux professionnels. Il est donc conseillé d'utiliser une adresse mail donnant une image de sérieux et comportant vos noms et prénoms. Lors de votre première inscription sur LinkedIn, vous allez fournir de nombreux renseignements concernant vos parcours scolaires et professionnels. Vos réponses généreront un profil complet qui s'apparente à un CV en ligne. Une fois inscrit, vous pouvez modifier ou augmenter vos profils. Sur LinkedIn, il suffit de cliquer sur l'onglet « Profil » et de choisir la rubrique « Modifier le profil ». LinkedIn propose aux entreprises qui cherchent à pourvoir des postes de publier leurs annonces. Vous pouvez consulter les offres en cliquant sur l'onglet « Carrière ». Vous n'avez ensuite qu'à saisir dans la barre de recherche une profession, un poste ou une entreprise pour obtenir les offres d'emploi correspondantes. Vous avez changé d'adresse mail, de numéro de téléphone ou vous souhaitez mieux contrôler qui accède à vos publications et à vos coordonnées. Pour contrôler et modifier les paramètres de votre compte LinkedIn, il vous suffit d'utiliser le menu déroulant qui apparaît lorsque vous placez le curseur de la souris sur votre photo de profil en haut à droite de l'écran. En cliquant sur le bouton « Gérer » de la rubrique « Préférences et confidentialité », vous accédez à une page vous permettant de modifier votre compte, de maîtriser la visibilité de vos activités et ce qui apparaît sur votre fil d'activité. Pour choisir les catégories que vous voulez modifier, choisissez en bas à gauche les rubriques « Profil »,« Communication »,« Groupes »,« Entreprises et applications » et « Compte. Pour supprimer votre compte, il vous suffit de choisir la rubrique « Compte et de cliquer sur le lien « Fermer votre compte » pour suivre ensuite les instructions.